Élevons nos voix, prions pour la parole que nous avons écoutée. Demande que Dieu te parle. Que moi je ne sois qu'un simple canal, un simple instrument. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Allélu Gloire Allélu à toi Jésus. Oh Alléluia, Alléluia, Alléluia Tu es là au cœur de nos vies Tu es là le matin quand nous nous levons Tu es là à midi quand nous mangeons Tu es là à l'après-midi, tu es là la nuit quand nous dormons Tu es, dormons. Tu es Dieu, la nuit, la nuit, tu es Dieu, le jour Tu es au-dessus de la nuit, au-dessus du jour Au-dessus du temps, au-dessus des circonstances, au-dessus de l'espace Tu es celui qui était qui est qui vient Éternel, Dieu Saint, Dieu vivant, Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus te chercher. Nous sommes venus t'honorer, t'adorer, te glorifier. Oh, mais parle-nous Seigneur Dieu. Parle-nous Seigneur Dieu. Nous ne sommes pas venus écouter un homme. Nous sommes venus écouter le Dieu vivant, le Tout-Puissant, le véritable. Alors moi, je m'abandonne entre ta main. Que je ne sois qu'un simple canal que toi tu utilises Seigneur Dieu. Pour nous bénir tous. Tout ce qui s'oppose à cette parole, je le condamne. Et le détruis au nom de Jésus-Christ toute action de l'ennemi contre nous je l'anéantis au nom de jésus et je chasse des cieux tout esprit de trouble de perturbation au nom de jésus que tu descends pure sorte. aille dans les abîmes au fond de la mer au nom de jésus que seul le saint esprit qui est avec nous continue à agir en nous et au milieu de nous merci ta paix au nom de jésus amen Acclamons le seigneur voilà nous pouvons nous asseoir Alléluia. Amen. Voilà. Il y a plus ou moins de, de, de, de, de, de, de, de, de trois, trois semaines maintenant, c'est trois semaines. J'avais préparé un euh, message. Ce message était en fait sur euh, l'eau et le sang. Bon, ça va faire trois, trois, trois, trois, trois, trois, trois semaines déjà. Hein, je devais donner ce message il y a trois semaines. Et à chaque fois, Dieu nous conduisait autrement. Et je me suis dit aujourd'hui, c'est ça que j'allais apporter, mais Dieu me conduit encore autrement. Le Seigneur veut que je reparle d'un message que j'ai déjà donné un vendredi. Bon, c'est un message que je n'ai jamais donné le dimanche, mais je l'ai donné un vendredi. Alors, le titre de ces messages, le thème que j'ai donné, le titre que j'ai donné, c'est Reste là où Dieu te veut. Reste là où Dieu te veut. Alléluia. Reste là où Dieu te veut. Nous allons d'abord lire dans le livre de Luc chapitre 24, versets 46 à 49. Luc chapitre 24, 46 à 49. Luc 24. Si vous avez des Bibles hein, de l'Église devant vous, alors je vous donne directement la page. C'est la page 1055. Luc chapitre 24, plutôt 1000, 1056. 1056. Si vous avez les Bibles de l'Église, c'est la page 1056. 1056. Donc Luc chapitre 24, versets 46 à 49. Alors je vous explique. Ici, Jésus-Christ est déjà ressuscité. Il a été mis à mort à la croix, et là, mort enseveli, il est ressuscité. Et maintenant, il apparaît à ses disciples, et il leur parle maintenant. C'était, ça ce sont les dernières paroles de Jésus avant d'être enlevé.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 de la ville de Jérusalem. Vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtu de la puissance d'en haut. Et nous allons dans Actes, acte chapitre 1, verset 4 à 6. Donc après Luc, nous avons Jean et juste après Jean, c'est Actes des apôtres. Acte chapitre 1, dans le chapitre 1 du livre de Actes. acte chapitre 1. Reste là où Dieu te veut, reste là où Dieu te veut. Acte chapitre 4, chapitre 1. Acte chapitre 1, verset 4 à 6. Acte 1, 4, 6, je lis au nom de Jésus. C'est toujours dans les mêmes contextes. Hein. Donc Jésus est en train de parler à ses apôtres, avant de, de, à ses disciples avant de monter. Et verset Jacques chapitre, chapitre 1, verset 4, 6, je lis au nom de Jésus. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis.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 et jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, je devais lire jusqu'au verset 6. Hein. Acte chapitre 1, verset 4 à 6. Donc ici, verset 4, on dit, « Comme il se trouve avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce, ce que le Père avait promis. Ce que le Père avait promis, c'est ce que nous voyons, le Saint-Esprit qui devait descendre. Il leur recommanda quoi De se trouver, de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Donc voilà, Jérusalem, il devait attendre le Saint-Esprit à Jérusalem. Il ne devait pas s'éloigner de Jérusalem. Ça, Ce sont les recommandations que Jésus donne. Je vais, je vais commencer par ça et je terminerai aussi par ça. Alors, euh, le, le, le, le, le thème, le, le message, c'est reste là où Dieu te veut. Reste là où Dieu te veut. Dieu te veut où Parfois, nous bougeons, nous ne cherchons pas la volonté de Dieu. Je me rappelle, euh, il y a quelques années, on, on priait... Euh, dans le site de Tour et Taxi, c'est à Molenbeek toujours, euh, Tour et Taxi, euh, on, on, on, on priait là-bas, beaucoup, nous étions là, nombreux, et alors on priait le matin, l'après-midi. Le matin, il y avait une, une assemblée qui était là, et nous, on priait le matin, on partageait la même salle. Et puis, je, je voyais que ça n'allait pas, entre, parfois on arrivait, on trouvait... Euh, la, la, la salle était sale, euh, parfois on arrivait, on devait attendre, parce qu'ils euh, mangeaient souvent, et parfois on, on arrivait et on, on, le culte n'était pas fini. J'ai commencé à murmurer et je à, ça commençait à m'énerver. Et je commençais toujours la, la, la prière, le, on commençait le culte avec la colère, j'étais toujours en colère, parce qu'on devait commencer à 14h et on commençait toujours en retard. Alors je me suis dit, on va, on va chercher une autre salle. J'ai vraiment pris la résolution qu'on qu parte de là. Et je me, je me rappelle, pendant que j'avais cette pensée-là de quitter, quand nous partions de là, et je fais un rêve. Dans mon rêve, je vois quoi Je vois que nous sommes dans un... Ma femme et moi, nous sommes dans un avion. Nous sommes dans un avion, et dans l'avion, euh, il y avait... C'est un avion, donc le poste de pilotage, je n'ai jamais vu ça, mais ça existe. Je ne savais même pas que ça existait. En fait, il y avait des leviers comme les leviers de vitesse. Qu'on voit dans les voitures, hein, il y a des leviers, les, les, les, vous avez, vous avez les, les anciennes voitures remises dans, dans, dans, dans certains camions aujourd'hui aux États-Unis c'est comme ça. Les, les leviers de vitesse c'est pas en bas, c'est vraiment au dessus. Il faut vraiment sur, presque sur le tableau de bord. Donc, mais là c'était le cockpit était là donc le, le, la cabine et il y avait plusieurs leviers, une dizaine plus ou moins de leviers qu'il fallait euh, soulever. Donc c'était sur sur off, il faut mettre sur on. Donc c'était sur zéro, il faut mettre sur un. Et alors, nous devions, on, on devait maintenant s'envoler. Donc, il y avait mon épouse et moi. Et j'ai commencé à lever chaque levier. C'était au zéro, je mets sur un. C'était sur off, je mets sur on. Et je commence à lever premier, deuxième, troisième. Et puis, on, nous quittons le tarmac pour aller prendre pour la, la piste de, euh, de vol. Et là, la, la tour de contrôle qui, qui nous appelle pour dire, euh, non, revenez parce que euh, euh, le temps n'est pas bon. Revenez. Et nous sommes revenus. Et j'ai compris qu'on ne devait pas partir, ce n'était pas le moment de partir. Alors, on est encore resté là. Et quelques temps après, nous avons trouvé la salle où on était asilique Dans de bonnes conditions, il y avait vous avez, le parking qu'on avait, le grand parking et tout ce qu'on payait. On ne payait pas très, très, très cher. C'est vrai qu'on a fait des travaux, mais on ne payait pas très cher. Donc voilà, Dieu nous a donné une salle à nous où on était tout seul. On pouvait faire les baptêmes, tout ce qu'on voulait. Et à côté, il y avait la salle de fête. Donc voilà, euh, parce que j'avais écouté Dieu. Si on était parti à cette époque-là, on aurait raté cette salle-là. Vous voyez, Dieu m'a parlé, Dieu parle. Il faut écouter Dieu, il faut attendre le temps de Dieu. Alors, je vais parler de plusieurs personnes qui ont écouté le Seigneur. Je commence par Abraham. Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 12, au verset 1, Dieu donne à Abraham un ordre. Genèse, dans le Nouveau Testament, Amen. Ah, c'est dans l'an L'Ancien Testament, ouais, c'est pour voir si vous êtes en train de suivre. Genèse chapitre 12, verset 1, premier livre de la Bible. Genèse chapitre 12, verset 1, Dieu dit à Abraham, je lis au nom de Jésus, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Et il y a des promesses, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc Dieu a promis à Abraham, donc verset, chapitre 12, verset 1 à 3, a promis des bénédictions à Abraham. Et il, il lui dit même que les bénédictions qu'il lui donnerait euh, se répandraient sur toute la terre. Que toutes les nations, toutes les familles de la terre, toutes les familles seront bénies en Abraham. C'est grand, hein c'est énorme. Mais à condition qu'il sorte de sa patrie. De son pays, qu'il quitte la maison de son père, qu'il quitte ses voisins, ses amis avec qui il a grandi, qu'il qu quitte oncle, tante, cousin, cousine, qu'il quitte tout et qu'il parte. Et il ne lui, il lui dit pas où il devait aller. Il lui dit tu vas partir là où moi je t'indiquerai. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait il est, il est parti. Verset 4, on dit « Abraham partit comme l'Éternel le lui avait demandé, lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. L'autre, c'était son neveu qu'il élevait sûrement. Et Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Il avait 75 ans, 75 ans quand il est sorti. Donc, il est sorti comme Dieu le lui avait dit, sans savoir où il allait. Il a mis toute sa confiance en Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi, confiance totale en Dieu. Alléluia et Abraham sort et il ne va pas seul, il est avec qui Avec Lot, son neveu. Et Écoutez ce qui se passe. Et Abraham arrive, nous sommes toujours dans le chapitre 12, hein, au chapitre 12 verset 10, on dit, quand il arrive dans ce pays-là, qu'est-ce qui se passe Il y eut une famille dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famille était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es... Une » une une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Voilà. Il ne devait pas quitter ce pays-là. Mais la famine est venue, l'adversité est venue, les épreuves sont venues. Il dit, non, quittons ce pays parce qu'il y a la famine. Or Dieu lui avait dit quoi Je te bénirai dans cet endroit-là. Je te bénirai là. Il arrive à l'endroit où il devait être béni. Il y a la famine, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Il dit non. Je dois quitter. Je vais me réfugier en Égypte. Et il part en Égypte. Alors, pour être en Égypte, qu'est-ce qu'il fallait Il fallait mentir. Il dit, si sa femme était tellement jolie, tellement belle, qu'il se dit, si les Égyptiens voient ma femme, ils vont me tuer pour, pour toi. Alors, tu diras que tu, tu y es ma soeur comme ça, ça me, je serai préservé. Et là. Cette femme était tellement belle que le pharaon qui, qui voit la femme dit « je te prends comme, comme épouse ». Et Dieu apparaît à pharaon. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des, des, des, des servantes, des ânes, c'est tout ça. Mais l'Éternel frappa de grande plaie Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait Pourquoi m'as-tu déclaré que c'est ta femme c est, c est, que Ne, ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme Voilà. Et on continue. Pourquoi as-tu... As tu dit, pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant, voici la femme, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Voilà. Euh, Dieu apparaît à Pharaon, Dieu frappa Pharaon, et Pharaon comprit que ce n'était pas la sœur d'Abraham. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a chassé Abraham. Il dit, prends ta femme, prends tes biens, allez, sortez de mon pays. Donc, quand Abraham est allé en Égypte, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Dieu lui avait dit, tu restes là où tu veux. Et là, on le chasse, qu'est-ce qu'il fait Il retourne là où il y avait la famine. Donc, quand Dieu te dit d'aller quelque part, quels que soient les problèmes que tu vas éprouver, reste là, parce que lui est au contrôle de tout. Et on va voir ça, on va le voir. Il est chassé de l'Égypte. Et il retourne là où il y avait des problèmes, là où il y avait la famine. Il a perdu du temps pour rien. S'il était resté, Dieu lui aurait donné une solution. Il y a la famine. Je souffre. Je dois quitter. Je dois partir. Et là, c'est une leçon pour nous tous. Alléluia. Nous sommes... Dans les familles, il y a des problèmes. Ce n'est pas pour autant on va quitter sa famille. Dieu t'a donné un époux, une épouse. « Ah, oh, elle, elle met trop de sel dans le, le truc, je vais la quitter à cause de ça. Ah, oh, ce monsieur, quand il vient, il vient toujours en retard, moi je vais le quitter. » Non, les problèmes, il y en aura toujours. « Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce mari. Transforme-le, moi je ne peux pas le transformer. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette femme. Transforme-la. Moi, je ne peux pas la transformer. Alléluia. Et Dieu transforme. Dieu transforme. Alléluia. Dieu est bon. Je suis en train de, de rire déjà. Dans toutes les, tous les couples, c'est comme ça. Un jour, on est. pas sûr va me pardonner. On est allé. Alléluia. Nous sommes, nous sommes à la gare du Nord. Vous voyez la gare du Nord? Bon. On est à la gare du Nord. Elle dit « Regarde, ça c'est Blandine. Moi je dis, c'est pas Blandine. C'est Blandine. Moi je dis, non, c'est pas Blandine. Je dis, mais toi tu as toujours raison. Donc, moi c'est ça. Tu as toujours, moi je dis, je n'aime pas Blandine. C'est Blandine. Alors, Blandine, Blandine. Parce que Blandine habite par là. Blandine, Blandine. Et moi je dis, c'est pas Blandine. Tellement qu'elle a insisté. Et la personne a dit, je ne sais pas Blandine. Je dis, moi, tu vois, il faut m'écouter. Alléluia. Donc Blondine, elle entend ça. C'est vrai que dedans, elle ressemble... Mais moi, je connais mes filles, je lui dis, c'est pas elle. Dis, blondine, blondine, je ne suis pas Blondine. Alléluia. Voilà, mes excuses. C'est aujourd'hui que tu entends cette histoire à Blondine, hein Donc c'était ça. C'était vraiment dans son quartier, là où tout près, elle habite. Donc il ressemblait un peu à Blondine, mais moi, j'étais sûr qu'il ne c'est pas Blondine. Et voilà. Alléluia. Donc euh, voilà, c'est pour rire, je dis ça. Donc il y a et, et, des, des petites choses comme ça qui mettent comment dire du sel dans, dans, dans, dans les relations, quoi. Il faut qu'il y ait. Si quelqu'un a dit une fois, si tu demandes à Dieu de te donner une femme, puisque tu aimes le cou la couleur bleue qui aime aussi le bleu, tu aimes le, le basket qui aime le basket, euh, tu, tu aimes euh, euh, le pondou qui aime aussi le pondou, tu aimes les frites qui aiment les frites. Ah « ben, tu, tu seras malheureux. » Tu seras malheureux. Il y aurait la monotonie. C'est vrai. Ah, moi, quand on regarde, par exemple, nous aimons le tennis. Et quand je regarde tennis, moi, je suis pour Nadal, et ma femme est pour Federer. Et souvent, c'est Nadal qui gagne, vous savez. Hein Donc, voilà. Souvent, c'est ça. Moi, je suis pour Nadal. et C'est comme ça. Et souvent, parfois, on voit... Djokovic qui joue avec un autre joueur. Et directement, si ma femme est pour Djokovic, moi je suis pour l'autre. Automatiquement. Et on discute comme ça. Et, et voilà. Donc, euh, on ne peut pas aimer les mêmes choses. On peut pas aimer, mais il faut, il faut savoir, euh, ce n'est pas pour autant que tu vas quitter, tu vas partir parce qu'il est comme ça, parce qu'il est comme ça. Non. Dieu. Fait, il nous, il fait, donc, euh, l'homme est un complément pour la femme, la femme est un complément pour l'homme. Alléluia. Alléluia. Allez, c'est une parenthèse, c'est pour un peu d'animation que j'ai mis, mis ça, mais c'est important. Alors voilà, Abraham est sorti, il est sorti avec Lot. Abraham, c'est la personne sur qui repose toutes les bénédictions de la terre même. Toutes les bénédictions. Et si nous nous sommes bénis aujourd'hui, c'est au travers de Abraham. Il a dit que par lui, je, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et vous savez pourquoi Parce que Christ est le descendant de Abraham. Et nous sommes tous bénis en Jésus-Christ. Et Dieu a dit à Abraham, « Sors de ton pays, quitte ton père, ta mère, ta famille. » Et lui, il prend qui Il prend l'autre, son neveu. Donc pour l'autre, c'était une bénédiction. D'être avec l'homme le plus béni de la terre, l'homme sur qui repose la bénédiction de toute l'humanité. L'autre part avec Abraham, c'est une bénédiction d'être avec cet homme-là. Et l'autre va avec Abraham, et ils arrivent dans Genèse chapitre 13. L'autre Les... avait un grand bétail comme Abraham, l'autre avait beaucoup de serviteurs comme Abraham. Et les serviteurs d'Abraham et ceux de Lot ont commencé à se disputer. Et Abraham va dire à Lot, Alléluia. Abraham va dire à Lot, Écoute, euh, euh, nous sommes une même famille. Je mets souvent un bic ici et le bic disparaît. Alors, si celui qui a pris mon bic peut venir avec, Alléluia. Isa, tu peux m'apprendre un bic, juste un bic. Oui, ça se trouve là, je sais. <rire> Merci beaucoup. Oui. C'est le big dont je parlais. <rire> alléluia. Je dois écrire quelque chose que Dieu me donne à cœur, donc mes à cœur, donc ça, je devais écrire ça. Très important. Voilà. Pour ne pas oublier. Ah, alléluia. Donc et voilà, Abraham les, ouvriers, les, les serviteurs de Lot commencent à se disputer avec ceux, ceux d'Abraham. Et Abraham va voir Lot. Il dit à Lot ceci voilà, on dit verset, Genèse chapitre 13, verset 7. « Il y eut querelle entre les bergers de, des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens, les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre tes bergers et entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à ce soir, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Alléluia. Voilà. L'autre, Abraham lui dit « Écoute, nous, nous sommes des frères, nous avons le même sang, nous n'allons pas nous entretuer. Si tu vas à, à, à l'ouest, moi je vais à l'est. Si tu vas au nord, je vais au sud. Choisis, regarde. » Et l'autre a regardé, il a vu la plaine du Jourdain. Jourdain, c'est un fleuve qui est très béni. C'est là que Jésus a été baptisé. Et euh, il, il avait un grand bétail. Le bétail a besoin d'eau, le bétail a besoin de manger. Alléluia Et il ne s'occupe même pas de son oncle. Parce qu'il pouvait dire « Écoute, moi je suis qu'un neveu, c'est toi qui es, qui es plus âgé que moi, c'est toi mon oncle, c'est toi qui m'as élevé, à toi de choisir. » Mais là, la Bible dit il leva les yeux et vit la plaine du Jourdain, il dit « En tout cas, moi je vais de la part là. » Il dit « Tonton, moi je choisis le fleuve, toi, va où tu veux. » Voilà. Et il est parti, il croyait être béni. Et mais ce qu'il ne savait pas, il est allé du côté de Sodome et Gomorre. Qu'est-ce qui est écrit Genèse chapitre 13, verset 13, on dit « Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. » Ça, ils ne le savaient pas. Il y avait le fleuve, donc il y avait de l'eau. Il y avait le fleuve, donc il y avait euh, la plaine, il y avait à manger pour, pour lui et pour son bétail. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que spirituellement, cette ville était maudite. Les gens étaient méchants et les gens étaient pécheurs contre Dieu. Et la colère de Dieu était déjà sur cette ville-là. Et ce qu'il n'a pas vu non plus, au chapitre 14, c'était que la ville, les villes de Sodome et Gomorre étaient terrorisées par quatre rois très puissants, colonisés, je vais dire, par ces rois-là. Et le roi de Sodome s'est rébellé contre ces rois qui les, qui les dirigeaient. Alors qu'est-ce qui s'est passé Ces rois sont venus, ont attaqué Sodome et Gomorre, ont tout pillé et ils ont pris Lot, sa femme ses enfants, tous ses biens, et ils sont partis. Ils ont enlevé Lot, ils les ont emmenés en captivité. Et au verset chapitre 14, toujours, je suis en train de résumer, quelqu'un va, va le dire à Abraham, et Abraham dit, je dois libérer Lot, parce que Lot, c'est mon sang, c'est mon neveu. Et Abraham a armé ses gens, et par surprise, il est tombé sur ces, ces rois-là, il les a vaincus, et il a délivré Lot et tous les gens qui étaient avec lui. Vous voyez, c'était beau à voir. C'était magnifique. Mais ce que lui ne voyait pas, c'est qu'il y avait la main des, des, des, des méchants sur cette ville-là. Les gens de la ville étaient méchants et la ville était dominée par des rois très méchants encore, plus méchants encore. Lui ne voyait pas ça. Il arrive là-bas, il est enlevé. Et qui doit le sauver C'est encore Abraham. Alléluia. Mais ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini. Et il est resté là-bas. Et si vous, nous allons au chapitre 19 du livre de la Genèse, qu'est-ce qui est écrit Les gens de Sodome étaient tellement méchants devant Dieu que Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorre. Et Dieu a envoyé ses anges là-bas. Il a envoyé, il dit, voilà, Abraham a intercédé, a prié pour que Dieu ait pitié de Sodome et Gomorre. Dieu dit, s'il y a 50, juste, je libérerai la ville, je ne ferai rien. Il n'y avait pas 50. Il dit, s'il y a 30, s'il y a 40, s'il n'y a pas, s'il y a 30, s'il y a 10, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de bon. Et Dieu a dit, voilà, la seule personne qui a été sauvée, c'était Lot et sa famille. Dieu dit à Lot, les anges disent à Lot, voilà, sortez d'ici, prends tout ce que tu as et quitte ce pays, parce qu'on va, on va détruire cette ville. Donc Lot est sorti de Sodome. Genèse chapitre 19, hein, verset 20 à 30. Il est sorti de Sodome avec quoi Avec sa femme et ses deux filles. Et Dieu leur a dit, quand vous sortez de la, de la, de la ville, ne regardez pas à l'arrière. 19, hein. chapitre 19, au verset 12. Ces hommes, ça veut dire les anges, dirent à Lot Qui as-tu encore? Gendre, fils, fille et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Voilà. Les anges sont venus dire à Lot Sors de cette ville. Prends tout ce que tu as, gendre, fille, donc t, t, t, prends tes beaux-fils, les, les maris de, de tes filles, prends tes neveux, tout ce que tu as, tout ce que tu as, tes serviteurs, sortent, sort de cette ville avec eux. Mais les gendres ont dit non, non, tu, tu plaisantes, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et alors, qu'est-ce qui se passe L'autre seul, vous pouvez lire, je suis en train de résumer, l'autre seul a été sauvé. Ses gendres sont morts. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'autre entra dans le soir. Alors l'éternel fit, fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du, Gomorre du soufre et du feu de par l'éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes de la, de la terre. La femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Dieu leur a dit « Sortez et ne regardez pas en arrière ». Les gendres, les beaux-fils de Lot ne voulaient pas sortir, les amis de Lot ne voulaient pas sortir. Ils ne croyaient pas que Dieu allait faire cela. Et eh bien, Lot prend sa femme, ses deux filles et ils sortent. Dès qu'ils arrivent dans, un, dans une autre, une ville de, la ville de Tsoar, de refuge, eh ben, Sodome, la pluie de, de feu est tombée sur Sodome, le souffre le feu et toute la ville de Sodome et toute la ville de Gomorre, et les habitants et tout ce qu'ils avaient et même les plantes ont été décimés par le feu. Et la femme de l'autre a regardé en arrière et elle est devenue une statue de sel. On en parlera un autre jour, ce n'est pas sur ça. Mais l'autre est sorti seulement avec qui maintenant Avec ses deux filles. Tout son bétail a été détruit. Il était riche, il a perdu toutes ses richesses. Il est sorti sans maison, sans rien, rien du tout, juste avec ses deux filles. Et même sa femme est morte. Et voilà, l'histoire de Lot. Alors, ce que je notais tout à l'heure, c'est cette histoire de, euh, que, que nous, nous connaissons de, pour faire de, de... Élisée et Élie. Nous connaissons cette histoire de Élie et Élisée. Quand, euh, quand Élie devait monter au ciel, nous connaissons cette, cette histoire. Quand Élie devait être en, enlevé, l'enlèvement de Élie. Dans 2 Rois, chapitre 2, 2 Rois au chapitre 2, 2 Rois au chapitre 2, il y a un homme aussi qui se trouve dans la, presque la même position. Élie était un prophète béni de Dieu. Élie pouvait dire pendant trois, trois ans, pas de pluie, la pluie, il n'y avait pas de pluie sur la terre. Élie pouvait invoquer le feu, le feu descendu du ciel. Élie, Dieu l'a utilisé pour faire des, des résurrections. Des gens ont ressuscité par le ministère d'Élie. Il était très puissant, c'était l'homme le plus puissant en son temps. Mais il avait un serviteur, un compagnon, quelqu'un qu'il formait pour le remplacer, qui s'appelait Élisée. Et là, Élie fait partie des gens qui ne sont pas, il y a trois personnes qui ne sont pas morts, qui ont été enlevées. Le Seigneur Jésus-Christ. Enoch dans l'Ancien Testament, et puis Élie. Élie a été enlevé comme Jésus. Et voilà, voilà Élie, c'est quelqu'un qui Dieu a utilisé puissamment. Il avait une puissante onction du Saint-Esprit sur lui. Des grands miracles, des résurrections, des guérisons. Donc voilà, très très puissant. Et Élie, maintenant, le jour où il devait être enlevé est arrivé. Et l'autre était à, sa à ses côtés. Alors, Élie dit à l'autre, euh, euh, pardon, pardon, Élisée. Élisée était à ses côtés, pas l'autre. Élie dit à Élisée, voilà, euh, je vais au verset chapitre 2, 2 hein. rois chapitre 2, verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils descendirent tous les deux jusqu'à Bethel. Verset 4, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie qu'à l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Donc à chaque fois qu'Élie lui disait, tu restes ici et moi je vais là-bas, je vais revenir. Il dit non, non, non, non, moi avec toi. Pourquoi Parce qu'il savait que la bénédiction de Dieu était sur lui. Que la bénédiction qu'il attendait, il devait le recevoir de lui. Il s'est attaché à cet homme-là. Si l'autre avait compris spirituellement que la bénédiction reposait sur Abraham, bénédiction spirituelle, il serait resté avec Abraham. Il ne serait pas parti. Et Élisée a dit, moi je ne te quitte pas. Combien de fois Élie lui a dit, quitte Il dit, Elie dit, reste ici, je te prie car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Il a tellement insisté qu'à la fin, Élie lui dit bon, qu'est-ce que tu veux il dit « Je veux recevoir la double portion de la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. » Il était vraiment puissant. Il dit « Moi, je veux double. » Alors il dit « Moi, je ne peux pas te le donner. » Parce que l'homme ne baptise pas du Saint-Esprit. Dieu seul baptise du Saint-Esprit. Il dit « Si Dieu te permet de me voir enlever, alors sache que cela est fait pour toi. » Eh bien, verset 12, Élisée, verset, dit, euh, je vais verset 10. Elie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Elie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, mon père, char d'Israël, sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Alléluia voilà, il a vu Élie monter, alors il savait maintenant qu'il avait la double portion de la puissance de Élie. Combien de fois Élie lui a dit Laisse, Reste ici, je vais revenir Il dit Je ne te lâche pas, je vais rester. Alléluia, Alléluia. Un jour, j'ai dit euh, à une maman qui est là, qui est ici Je dis, Mais toi, parce qu'on parlait comme ça, on parlait, hein, on parlait, euh, je dis Toi, si tu continues à venir en retard comme ça, je vais te chasser de l'église. Dis-moi, si, pasteur. « Si vous me chassez de l'église, je vais appeler la police pour dire qu'il m'a chassé de l'église, je ne partirai pas. » Alléluia C'est la soeur Nanou en fait. « Dit Je ne partirai pas. » Alléluia Elle dit « J'ai vécu, j'ai vu la main de Dieu dans cette église. J'ai vu le Seigneur dans cette église. Sa fille était, selon les médecins, condamnée. Problème cardiaque. Et pendant qu'on a fait, c'était une retraite, je crois, de cinq jours, jeûne de prière jeûne de cinq jours. Et on, le diable n'avait même pas voulu qu'elle soit là, mais elle a jeûné à la maison. Et puis, son, sa, sa fille avait, des, des, euh, avait euh, un appareil sur elle. Et, cinquième jour, on termine le jeûne. Et là, elle-même, la fille, hein, a arraché cet appareil. Elle a enlevé l'appareil qu'elle avait. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est là. Alléluia. Elle, est, elle, a, elle grandit normalement. Elle est avec nous, elle est là, je crois. Donc c'est un grand miracle. Les médecins avaient dit c'est fini. Elle, va, elle est condamnée comme ça. Le cinquième jour on termine. Elle, a enlevé, elle avait cet appareil-là. C'est qui C'est pas grâce, c'est là. C'est voilà. Elle a enlevé cet appareil elle-même. Elle était petite. Elle a enlevé l'appareil qu'il y avait au nez, et tout ça, elle l'a enlevé. Et pas de problème. jusqu'à aujourd'hui, guérie totalement, jusqu'à aujourd'hui. À, aujourd à l'époque, elle avait, je crois, deux ans, quelque chose comme ça. Et voilà comment Dieu a fait. Je dis moi, je ne quitte pas, pasteur, je vais porter plainte contre vous. Vous ne pouvez pas me chasser de l'église. Donc voilà, il faut savoir où Dieu veut que tu sois. Les problèmes, il y en a il y en aura toujours. Dans les couples, il y a des problèmes. Entre toi et tes frères biologiques, dans la famille biologique, tes sœurs il y a des problèmes. Entre toi et ton père, ta mère peut avoir des problèmes. Ce n'est pas pour autant que tu quittes ta famille. Il faut être là où Dieu veut que tu sois. Être avec celui que Dieu veut, qui t'a mis à ta place aussi. L'autre, c'était une grâce. Quand Dieu a dit à Abraham de sortir de son pays, il n'a pas dit, prends ton neveu, quitte ta famille. Donc l'autre, c'était une grâce d'être avec Abraham, mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il faut que nous comprenions où Dieu veut que nous soyons. C'est là que Dieu nous bénira. C'est là, là que nous recevrons la bénédiction de Dieu. On ne s'attache pas à un homme, on s'attache à Christ. Où, où est-ce que Jésus veut que tu sois Dans le livre de, de Genèse, toujours, chapitre 3, nous connaissons cette histoire. Dieu a dit à Adam et Ève, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Amen. Hein? Et le jour où ils ont mangé, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont allés se cacher. Et Dieu les a cherchés où l'endroit où il devait être. Alléluia. Ça se dans Genèse chapitre 3, verset 8 à 10. Hein. Dieu les a cherchés, il devait être là, mais il ne les voit pas. Il dit Adam, tu es où? Il se cachait. Je me cache, pourquoi tu te caches Est-ce que tu aurais mangé de cet arbre-là Dit oui, la femme que tu as mise à mes côtés euh, m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. Dieu l'a cherché là où il devait être. Dieu te cherchera là où tu dois être. Si tu y es ailleurs, tu n'auras pas ce que Dieu a prévu pour toi. Moi, ce que je vous dis, il y a ici des gens qui ont été bénis ici et qui, sont, qui ont la certitude, qui sont dans le, dans le plus profond de leur cœur. Ils savent que s'ils n'étaient pas ici, ils ne seraient pas bénis. Ils n'auraient pas eu cette bénédiction. Je peux demander aux gens de lever la main, ils vont vous dire. S'ils étaient dans une autre église, ils n'auraient pas eu cette bénédiction. C'est parce que leur bénédiction se trouvait ici. Alléluia Il faut être là où Dieu veut que tu sois. Abraham, la famille est venue, il va en Égypte. Qu'est-ce qu'on a fait On l'a chassé d'Égypte. Alléluia L'autre est sorti, il devait être avec Abraham. Il n'a pas compris. Il a regardé ce qu'on lui faisait miroiter, les richesses de ce monde, le bien. Ah non, je vais aller là-bas. Mais il a oublié qu'il y avait la bénédiction spirituelle sur Abraham. Et quand il y a une bénédiction spirituelle, tu ne mourras jamais de faim. Tu ne manqueras de rien. C'est pourquoi David dit, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et nous allons le voir dans la vie de Isaac. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans Genèse chapitre 24 Genèse au chapitre 24. Parfois, enfin, nous lisons ça et nous le laissons passer, mais il y a une richesse là-dedans. Genèse chapitre 24. C'est là où Abraham cherche une femme pour Isaac. Genèse au chapitre 24. Alléluia. Voilà. Au chapitre 23, Sarah, la femme d'Abraham, est, est, est morte et est enterrée. Et là, au chapitre 24, je suis en train de résumer, la Bible dit «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 Le serviteur lui répondit « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit « Garde-toi d'y mener mon fils, surtout pas !» Alléluia Alléluia Il dit à son serviteur « Tu vas chercher une épouse pour mon fils dans le pays d'où je viens. Tu ne prendras pas pour mon fils une fille étrangère, une femme étrangère, parce que ces gens-là ne connaissaient pas Dieu, ces gens-là vivaient dans, dans le désordre. Alléluia, ces gens-là vivaient dans, dans la débauche, dans l'idolâtrie. Et Dieu lui dit, tu ne prendras pas de femme, tu vas aller chercher une femme pour mon fils là, dans le pays d'où je viens. Et il lui dit, bon, si cette femme, je trouve la femme, mais la femme ne veut pas venir, alors qu'est-ce que je, je peux prendre ton fils pour l'amener là-bas Il dit, surtout pas. Isaac n'ira pas là-bas, parce que le pays de la bénédiction, c'est ici. Isaac restera ici. Alléluia. Dieu m'a fait sortir de ce pays-là pour que je sois béni. Non pas dans ce pays, mais ici. Abraham connaissait l'histoire, de, de, il avait vécu cette histoire de, de, de, de, de, de l'Égypte. Donc, Isaac n'est jamais sorti de ce pays-là. Tous les autres sont sortis, mais pas Isaac. Il est resté là, dans le pays de la bénédiction. Alléluia Il dit « Surtout pas, tu ne prendras ma, mon, mon fils ne sortira pas d'ici. » Et nous allons au chapitre 26, Genèse chapitre 26. Isaac est déjà marié, euh, avec euh, et Abraham est mort, et Isaac est marié, et Isaac euh, voilà, se trouve dans cette terre où son père l'avait laissé. Chapitre 26, verset 1, on dit « Il y eut une famine dans les pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Gérard. L'éternel lui apparut et dit « Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Alléluia. Verset 12. Genèse chapitre 6, verset 26. Verset 12. Je lis au nom de Jésus. Isaac s'aima dans, dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple. Car l'éternel le, le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de mini-bétail, des troupeaux de gros bétail. et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent tir en vie. Alléluia. Quand la famille est arrivée, son père est entré a quitté le lieu, est allé en Égypte pour être béni. n'a pas été béni, on l'a chassé de l'Égypte. Parce que sa bénédiction n'était pas en Égypte. Et lui, il a eu cette grâce, Dieu lui dit, ne va pas en Égypte. Il y a la famine, reste ici, moi je te bénirai. Il y a des problèmes, moi je tournerai la solution, alléluia. Les épreuves vont venir, mais je suis là, reste là où moi je te veux. Et cet homme a obéi à Dieu, malgré qu'il y avait la famine, la Bible dit quoi Il a été, cet homme devint riche, il a là s'enrichissant de plus en plus. Il est déjà riche, mais il continue. Il avait des troupeaux de menus, de grands bétails. Il a été béni à tel point que les habitants du pays sont devenus jaloux de lui. Il y avait la famine, mais Dieu l'a béni dans cette famine-là. Alléluia. Les voix, Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Si Dieu te veut à un endroit, quelles que soient les difficultés, reste là. Alléluia. Je connais l'histoire d'une personne, d'une sœur en Christ qui priait. Et son mari l'a frappée, l'a battait, sortait de la maison. Mais elle a continué à prier. Aujourd'hui, son mari est et, et, et pasteur. pasteur L'un des hommes les plus doux que je connaisse aussi. Pasteur. Ils servent le Seigneur tous les deux. Alléluia Ce n'est pas parce que ma femme dit, ah, Blandine, Blandine, mais moi je dis, pas Blandine, que je vais la quitter, non. Alléluia. Mon fils ne sortira jamais de cette terre et son fils n'est jamais sorti de la terre parce qu'il savait qu'il y avait la bénédiction. Et quand la famine est venue, Isaac le savait, Dieu lui a dit, ne quitte pas. Il a béni malgré la famine. Alléluia. Alléluia. Et nous connaissons cette histoire dont j'ai parlé de Élie et Élisée. Élie dit à Élisée Voilà, reste ici, moi je veux. Il dit Non, non, je ne te lâche pas, je suis avec toi. Pas qu'il savait que la bénédiction de Dieu était sur cet homme-là. Était sur cet homme-là. Je devais m'attacher à lui. Et nous allons voir encore une autre chose. Maintenant, nous allons dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Actes chapitre 13. Acte chapitre 13, Nouveau Testament. Acte chapitre 13, vous avez la Bible de l'Église, c'est la page 13, page 1101, 1101, 1101, 1101, la page 1101. 1101. Acte chapitre 13, Alléluia, Alléluia. Ça va, ça rentre oui, il faut que nous comprenions. Dieu sait pourquoi il nous donne ce, ce, ce message d'aujourd'hui. Parce que moi, j'avais reçu, je voulais donner autre chose. Je commence toujours le culte au début, mais je suis resté longtemps dans mon bureau parce que je, je devais prendre note de ce message ici. Alors, je reviens. Donc je vais, On va lire dans Acte chapitre 13, verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. « Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaëm, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrac et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alléluia. Ici, Paul... n'a pas encore le nom de Paul, on ne l'appelle pas encore Paul, on l'appelle Sol, Sol de Tars, de Paul, Sol. Alors ici, il est en train, dans l'église de Antioche, il travaillait dans l'église d'Antioche. C'est à Antioche que les, les, les disciples de Jésus ont commencé à être appelés chrétiens, c'est à Antioche. Vous avez ça dans le livre de Actes, chapitre 11, au verset euh, 26. Donc, Dans cette église d'Antioche, Paul était là, il y avait des prophètes dans cette église, il y avait des docteurs dans cette église, et il y avait aussi l'apôtre Paul qui était là avec Barnabas. Et pendant qu'ils il ils jeûnaient, ils étaient cherchaient Dieu dans les jeûne et la prière. J'ai entendu des gens qui disent, nous n'avons plus à jeûner parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Frères et sœurs, si tu ne jeûnes pas, tu vas rater beaucoup de choses. Si tu, tu, tu, tu n'as pas la vie de jeûne et prière, l'ennemi va jouer sur toi. Il faut avoir cette discipline de chercher Dieu dans les jeûne et la prière. Ils jeûnaient. Et vous allez voir, si vous lisez dans le livre de 2 Corinthiens au, au chapitre euh, 9, hein, 11 plutôt, et Paul parle, il dit « Combien de fois il a jeûné euh, ?» Je vais vous dire ce, ce, ce, ce que, où ça se trouve comme ça, je dis pas des paroles. Oui, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, allez lire, il va vous dire combien, combien de fois il a jeûné. Ici, c'est dans cette église, les, les conducteurs de l'église, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes, euh, et ils, ils étaient là en train de jeûner. Pendant qu'ils jeûnaient, le Seigneur leur dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia Alléluia Et verset 4, on dit « Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci. et de là ils s'embarquèrent dans l'île de Chypre. » Dieu les a mis à part. Paul, tu vas travailler avec, avec Barnabas. Barnabas, tu vas travailler avec Saul pour l'œuvre à laquelle je vous ai appelé. Et ils sont allés, Dieu les utilisait puissamment. Ils ont prêché l'Évangile, ils ont guéri les malades, ils ont chassé les démons, ils ont libéré les captifs. Dieu les utilisait puissamment. Ils ne sont pas partis seuls, ils avaient avec eux quelqu'un. Donc toujours, à chapitre 13, verset 5, je lis au nom de Jésus. « Ils arrivèrent à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. » Alléluia. Ils avaient pris Jean. Et nous allons savoir qui est ces gens là ils avaient avec eux, donc il y avait Barnabas, il y avait Paul et il y avait Jean. Alléluia! Alors nous allons au chapitre 15, acte chapitre 15. Et nous allons comprendre qui est ces gens. Acte au chapitre 15, versets 36 à 39. Donc c'est la page 1106. 1106. Acte chapitre 13, vers 15, chapitre 15, verset 36 à 39. Donc si vous avez la Bible l'Église, c'est la page 1106. Acte, chapitre 15, 36-39. Je lis au nom de Jésus. « Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la pamphilie. Et qu'ils ne les avaient point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment, ce, ce, ce, ce malentendu, fut assez vif pour qu'ils se séparèrent, pour se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc pendant qu'ils étaient euh, en, en, qu travaillaient ensemble, qu'est-ce qui s'est passé et Marc les avait quittés. Donc, ces gens-là, Jean gens qui était parti avec eux, son nom c'est Marc. Alléluia. Donc, on dit, Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea de ne pas le prendre. Alors, dans Acte chapitre 13, verset 13, on va voir ici, acte 13, 13. Je lis au nom de Jésus. « Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Paphilie. » « Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. » Dans Acte chapitre 13, au verset 5, on a vu que Jean les avait suivis. Jean, c'est Marc, il les avait suivis. Mais au, chapitre, au verset 13, « il se sépara et retourna à Jérusalem. » Alors nous sommes au chapitre 15. Au chapitre 15, Barnabas veut récupérer Jean, donc Marc. Paul dit « on ne le prend pas. » Il nous a quittés, on ne le prend pas. On ne le prend pas parce qu'il nous a quittés. Et Barnabas dit, moi je le prendrai. Et vous savez pourquoi Barnabas l'a pris, pris Parce que c'était son cousin. Il l'a pris parce que c'était son cousin. Et nous allons, nous allons voir dans Colossiens chapitre 4, verset 10. Colossiens chapitre 4, verset 10. Je lis au nom de Jésus, page 1186. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Au sujet de Marc, qui est le cousin de Barnabas. Voilà. Dieu a dit à Barnabas et Paul Allez, vous allez travailler ensemble. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Nous sommes là et. Ils ont pris avec eux Marc, cousin de Barnabas. Et puis Marc les quitte, les abandonne. Et puis après quelque temps, Marc veut revenir. Paul dit, non, non, on ne le prend pas. Ce n'était pas par mauvaise foi. C'était pour lui faire comprendre quelque chose. Parce que nous venons de lire ici qu'il a dit, prenez aussi Marc, le cousin de Barnabas. Il nous a abandonnés, on le laisse, on ne le prend pas. Et Barnabas dit, c'est mon cousin, moi je le prends. Et Barnabas a pris Marc. Et ils sont partis. Paul a pris Silas. C'est la dernière fois dont on a entendu parler de. A, a, la dernière fois qu'on a entendu parler de Barnabas. On n'a plus entendu parler de Barnabas. La seule fois où on parle, on fait allusion à Barnabas, c'est ce que, que nous venons de lire. Mais on a parlé de lui à, à propos de Marc. Prenons aussi Marc, le cousin de Barnabas. Alléluia. Et Marc, compagnon de, de, de Paul a écrit l'évangile de Marc. Il a aussi travaillé avec Pierre. Et Barnabas a disparu parce qu'il a voulu suivre sa famille. Est-ce que nous comprenons cela Dieu ne lui a pas dit « Pars avec ta famille, pars avec Saul, avec Paul. Et comme la famille est partie, moi je pars avec ma famille. Tu vas rater ce que Dieu a prévu pour toi. » Et quelque temps, Paul dit « Récupérez, bar... ramenez-moi Marc, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 11, il dit ceci. 2 Timothée, chapitre 4, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est Paul qui écrit « Luc seul est avec moi. Prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Paul est en train d'écrire à Timothée. Il dit « Quand tu vas venir, prends Marc, parce que j'ai besoin de lui pour le ministère. Alors que Barnabas devait être avec Paul. Aujourd'hui, quand nous lisons le Nouveau Testament, l'apôtre qui a le plus écrit, c'est Paul. Il a écrit plus que eux tous. Plus que eux tous. Plus que tous les apôtres qui avaient mangé avec Jésus. Ça veut dire que si Barnabas était resté avec Paul, il aurait été béni comme Paul. Il a raté sa bénédiction. Parce qu'il devait être avec Paul. Dieu les avait mis à part. Et il est parti parce que son cousin, tu ne veux pas de mon cousin, moi aussi je pars. Et on voit Paul qui dit à son cousin, à Timothée, ramène-moi le cousin de Barnabas, j'en ai besoin. Donc quand il a dit je ne veux pas de lui, c'était une façon, bon par, par, tu, ton fils qui demande quelque chose, euh, tu lui dis, voilà, euh, je ne veux pas te donner et... Il veut partir, il veut sortir en fait. voilà, Il veut sortir, tu dis non, tu ne sors pas. Il est ainsi, tu dis bon, alors vas-y, vas-y. Tu ne le fais pas de bon cœur. C'est pour lui donner une leçon. Et quand il va revenir, maman, on m'a frappé là-bas. qu'est-ce que je t'avais dit Il ne fallait pas y aller. Donc c'est une leçon qu'il voulait lui donner. C'était pas parce qu'il le haïssait ou qu'il était fâché. Non. Il est parti, laissons-le là-bas. Mais lui dit non. « C'est mon cousin, je vais partir. » Le salut est individuel. Parce que mon cousin est parti, moi je pars. Tu vas rater ce que Dieu a prévu pour toi. Et on n'a plus parlé de Barnabas. Par contre, il dit « Ramenez-moi, Marc, j'en ai besoin. » Et Marc a été aussi avec Pierre, dans 1 Pierre chapitre 5 verset. On parle de Marc, Marc, Marc, Marc. Et Marc a écrit l'évangile de Marc. Et le cousin qui voulait s'attacher à lui, perdu. On n'a plus parlé de lui. Dans 1 Pierre euh, euh, chapitre 5, verset 12, on va voir ça là rapidement. 1 Pierre chapitre 5, verset 12-13. 1 Pierre 5, 12-13. C'est Pierre qui dit « C'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots. » pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est véritable. Verset 13. L'église des élus qui est à Babylone vous salue ainsi que Marc, mon fils. Alléluia. Donc Marc était aussi auprès de Pierre et c'est là qu'il a appris l'évangile et il a écrit, parce qu'il n'était pas apôtre, il a écrit l'évangile de Marc. Marc, on en parle de Marc. Chaque fois, donc quand on lit la Bible, on parle de Marc. Barnabas a disparu. Alors qu'il devait être s'attacher à Saul, à Paul. Donc il faut écouter Dieu. Ne te déplace pas parce que ah le pasteur a dit telle chose, Ah moi je vais quitter l'église. L'église n'est pas au pasteur. Non, le pasteur c'est un homme aussi. Si tu as dit quelque chose, le pasteur a dit quelque chose sur toi, va voir le pasteur. Va parler au pasteur. Va parler au pasteur. Ah, je quitte l'église parce que le pasteur a dit « ta ta donné un témoignage sur moi ». Mais c'est un témoignage, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu, tant qu'on n'a pas rien dit de secret. Il ne faut pas quitter l'église à cause de ça. Le pasteur a dit, euh, voilà, cette personne, le diable avait dit qu'il n'aurait jamais d'enfant et Dieu lui a donné des enfants. Ah, pasteur a parlé de moi « je quitte l'église à cause de ça ». Mais C'est ridicule, c'est une bénédiction c'est pour que les autres aussi sachent que Dieu donne des enfants. Et le pasteur, c'est ce que je vous dis, c'est vrai. Hein le pasteur a dit, le, le, le, le, le monde était là, il dit, cette personne ne se marierait jamais. Et le pasteur a, prié, a, a témoigné, on a prié, on a détruit ses liens, et aujourd'hui la personne est mariée. On est en colère parce que Dieu a dit, le pasteur a dit ça. Mais vous êtes pour le diable ou vous êtes pour le Dieu C'est un témoignage. Et les gens quittent l'église à côté de ça. Tu vas rater ce que Dieu a préparé pour toi. Le pasteur, saint un homme, va le voir. Va le voir, va le voir. Ah là là là là, c'est grave. Alléluia. Ah, bon, voilà, je, je quitte l'église parce que telle personne m'a dit, c'est même pas le pasteur, même, non, non, telle sœur m'a dit ça, moi je quitte cette église. Est-ce que tu es venu pour cette sœur-là ou bien tu es venu pour Jésus-Christ Si le diable a utilisé cette sœur mais pour que toi, tu partes. Mais tu vas rater ce que Dieu a prévu pour toi. Tu vas rater ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne viens pas pour cette sœur. C'est ta sœur qui va lui parler. Ma sœur, ça m'a fait mal. Et Peut-être qu'elle va demander pardon. Il ne s'est pas rendu compte. Ah, excusez, pardonne-moi. Moi, je demande parfois pardon dans des choses où je n'ai même, même pas tort. Je sais qu'il y, y a deux semaines, j'ai demandé pardon à une personne, mais je n'ai même pas demandé pardon. Je ne vous dirai pas pourquoi. Je n'ai même pas demandé pardon. Parce que ce que j'ai fait, ce n'est pas ma faute. C'est la faute de deux personnes qui ont réussi au milieu de nous. Mais j'ai quand même dit, bon voilà, pardon. Je n'ai cité le nom de personne. Alléluia. Voilà. Il faut être là où Dieu veut que tu sois. Dieu dit à Jonas, Jonas, va prêcher à Ninive. Parce que les gens de Ninive ne m'entendent pas. Il dit non, c'est des méchants, moi j'irai pas là-bas. Il a fui Dieu. Il s'est retrouvé dans le vent d'un poisson. Et là, il a imploré le pardon de Dieu. Seigneur, sors-moi de ces poissons, alors je, je prêcherai. Et il est sorti du poisson. Et là, il a été allé prêcher. Et les gens des Ninives se sont repentis. Alléluia S'il avait obéi, il n'aurait pas passé trois jours sans manger rien manger rien boire dans le vent des poissons. Heureusement que Dieu a, a, a bloqué le sucre gastrique du poisson, sinon il, il serait parti, quoi. Alléluia. Mes frères et sœurs, voilà, je suis en train de terminer maintenant. Où est ta terre promise? Où dois-tu être? Là où Dieu veut que tu sois, tu, tu seras combattu aussi. Le diable te combattra, mais ne baisse pas les bras. La Bible dit nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants. Ça veut dire quoi? Ce ne pas les humains. Celui que tu vois là, qui te dit des choses qui te font mal, ce n'est pas cette personne-là. C'est le diable qui est derrière la personne. Et peut-être pour que toi, tu quittes l'église que tu souffres. Vous savez, je, parle de, je regarde souvent les documentaires sur les animaux. Quand les lions veulent attaquer, attaquer un buffle, qu'est-ce qu'ils font Ils cherchent les buffles qui sont malades, ou bien, très fort, mais ils vont l'isoler. Quand un buffle est isolé du groupe, « Ah, il est la aux lions, des lions. » Ils vont t'isoler pour te faire du tort. Si le diable sait que tant que tu es dans cette église, on ne te, t'apprendra te pas, il va te faire quitter l'église. Le rythme de prière va baisser et là, il va te frapper. Il va te frapper. Donc nous devons être là où Dieu veut que nous soyons. Et si Dieu te dit, voilà, maintenant pars, ok, tu as. c'est Dieu qui te dit, là tu pars où il t'indiquera. Mais tant que Dieu ne te dit pas, faites ce que vous voulez, je ne bougerai pas. Alléluia. Reste là où Dieu veut que tu sois. Amen. Dieu a dit, nous a lu ça, on a lu tout à l'heure au début, Luc chapitre 24, 46-49, et Acte chapitre 1, 40, verset 4-6, Dieu a dit aux disciples, « Allez attendre à Jérusalem le Saint-Esprit. » Et s'ils étaient partis, ils avaient quitté Jérusalem, ils n'auraient pas été bénis du Saint-Esprit. Il fallait rester à Jérusalem. Il y en a deux qui étaient partis, qui avaient quitté. Dans Luc chapitre 24 aussi, je crois verset 13 à 35, les disciples d'Emmaüs. Ils ont sorti ça à Jérusalem, ils disaient, bon, c'est Jésus qu'on attend, il est déjà mort, voilà, nous on quitte. Et heureusement que Jésus les a rattrapés en cours de route. Hé, hey, hé, vous allez où Ah non, toi tu es le seul qui ne sait pas qu'il est mort, tout ça. Alors que Jésus était ressuscité, c'est Jésus qui leur parlait. Et Jésus leur dit, mais voilà, vous n'avez pas lu les Écritures. Il a commencé à leur expliquer, ce soit dans Luc chapitre 24, verset 13 à 35. Il a commencé à leur expliquer. Et puis, quand ils vont manger ensemble, il prend le pain, il rend grâce là, il comprend. Ah, c'est lui. Et puis il disparaît. Alors il retourne à Jérusalem. Heureusement qu'il les avait arrêtés. Sinon, ils auraient manqué le Saint-Esprit. Il faut être là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Le mari que Dieu t'a donné, c'est celui-là qui est bon. L'épouse que Dieu t'a donnée, c'est celle-là qui est bonne pour toi. Quel que soit ce que vous allez traverser comme épreuve, Dieu agira. Alléluia. Dieu te veut dans cette église, c'est ici que Dieu va te bénir. C'est ici que Dieu te bénira. C'est ici que Dieu répondra à tes prières. Je vous assure, ici au milieu de nous, il y a beaucoup de gens qui vont dire, vraiment, si je n'étais pas dans cette église, je n'aurais pas eu ça. Je ne serais pas ce que je suis. Il faut être là où Dieu veut que tu sois. Amen, hein que Dieu vous bénisse tous. Prions pour la parole. Que, demandons que Dieu nous fasse comprendre cette parole et qu'il nous donne la grâce de la mettre en pratique dans notre vie. Prions tous ensemble. Gloire à toi, Jésus. Nous te disons merci, Père, de ce que c'est toi qui nous instruis, qui nous enseigne. Cette parole nous vient de toi, alors que cette parole demeure dans les cœurs. De tout ce qu'ils ont reçu, de tout ce qui nous suivons direct sur Internet, de tout ce que nous suivons en différé, cette parole demeure. Donne cette grâce de comprendre ta volonté, de faire ta volonté, de mettre ta parole en pratique. Tu es grand, tu es saint, tu es bon. Sois élevé, sois honoré, sois glorifié, sois sanctifié, sois béni, Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Père, bénis ton peuple qui a suivi cette parole. Donne-nous le discernement, le discernement qui vient de toi. Discernement des temps, discernement des situations, discernement des espaces, de tout, Seigneur Dieu. Pour que nous fassions toujours ta volonté. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.